Gloire et louange à Dieu seul. Psaume, chapitre. 135. 1. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le « Serviteur de l'Éternel ». 2. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de notre Dieu. 3. Louez l'Éternel. Car l'Éternel est bon. Chantez à son nom. Car il est favorable. 4.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 Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. 9. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi. Égypte. Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. 10. Il frappa des nations nombreuses, et tua des rois puissants. 11. Sion, roi des Amoréens. Hoc, ok, roi de Bassan. Et tous les rois de Canaan. 12. Et il donna leur pays en héritage. En héritage à Israël, son peuple. 13. Éternel. Ton nom subsiste à toujours, Éternel. Ta mémoire dure de génération en génération. 14. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. 15. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. 16. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. 17. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. 18. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tout ce qui se confient en elles. 19. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. 20. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. 21. De Sion, l'homme bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 135. Amen. Psaume, chapitre 136. 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. 2. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure toujours. 3. Louez le Seigneur des Seigneurs. Car sa miséricorde dure à toujours. 4. Celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde dure à toujours. 5. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde dure à toujours. 6. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde dure à toujours. 7. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde dura toujours. 8. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde dura toujours. 9. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde dura toujours. 10. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde dura toujours. 11. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde dura toujours. 12. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde dura toujours. 13. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde dura toujours. 14. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde dura toujours. 15. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa miséricorde dura toujours. 16. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde dura toujours. 17. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde dura toujours. 18. Qui tua des rois puissants. Car sa miséricorde dura toujours. 19. Sion, roi des Amoréens. Car sa miséricorde dura toujours. 20. Et Oc, roi de Bassan. Car sa miséricorde dura toujours. 21. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde dura toujours. 22. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde dura toujours. 23. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde dura toujours. 24. Et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde dura toujours. 25. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde dura toujours. 26. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure toujours. Psaume, 136. Amen. Psaume, chapitre 138. 1. De David, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. 2. Je me prosterne dans ton Saint-Temple. Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. 3. Le jour où je t'ai invoqué. Tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. 4. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche. 5. Ils célébreront les voix de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel est grande. 6. L'Éternel est élevé, il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 138, Amen que Dieu vous bénisse, aimez cette vidéo, et, abonnez-vous à la chaîne Merveille MTV, pour être informé à nos prochaines publications. Merci.